monde j'espère que vous allez bien bienvenue encore sur ma chaîne je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo si c'est la première fois que tu viens sur cette chaîne alors ici je parle des cheveux de la peau et des thèmes de société qui me passionnent aujourd'hui je vais vous parler des accessoires que je trouve importants que toute nappie doit avoir pour faciliter sa routine capillaire ce sont des choses qui vont te permettre non seulement de faciliter l'application de tes soins quand tu fais tes, quand tu appliques tes recettes capillaires de faire en sorte que tes cheveux se cassent le moins que ce soit au niveau des pointes ou au niveau de tes tempes je vais commencer par cette brosse ci qui est une brosse comme vous pouvez peut-être l'imaginer qui sert à plaquer les cheveux pour les personnes qui aiment bien avoir des finis très lisses et tout plaqué, vous devez absolument avoir cette brosse. Je vous assure, ça fait longtemps que je l'ai cherchée. Voilà, je ne trouvais pas et tout. Dans les boutiques ici, je n'arrivais pas à trouver. Et j'ai eu la chance l'autre jour, quand j'étais en train de faire mes achats, de la trouver dans une boutique, une petite boutique de Chinois qui vend des trucs de maison. Et je suis directement, j'ai sauté directement sur l'occasion et je l'ai prise. Voilà, pourquoi est-ce que cette brosse est importante à avoir dans sa, dans sa routine parce que contrairement aux peignes, aux petits peignes qu'on utilise pour lisser les cheveux, ou alors à la brosse, ce sont deux techniques que j'utilisais avant quand je voulais par exemple plaquer mes bords. Cette brosse vraiment est sans effet négatif regardez les poils ils sont tellement doux au toucher je veux dire quand je passe même comme ça derrière ma main je n'ai pas l'impression de sentir une certaine agressivité et c'est la même sensation qu'il y aura sur tes cheveux c'est très important de faire attention aux accessoires qu'on utilise faut pas penser que tout se limite aux produits ou aux huiles ou je ne sais quoi d'autre les, les cheveux crépus en fait sont un ensemble de plusieurs choses je veux dire la beauté des cheveux crépus sont un ensemble de plusieurs choses qu'on combine et qui font en sorte qu'on se retrouve à la fin avec des cheveux dont on a toujours rêvé dont les accessoires aussi ont leur place c'est très important je recommande vraiment cette brosse elle est très bien moi je vais l'utiliser comme j'ai dit pour lisser mes bords si j'essaye un peu de faire un petit exemple vous pouvez voir quand je passe comme ça au dessus comment ça lisse vraiment et ça veut dire vous n'avez pas l'impression qu'un quelconque cheveux se lève donc c'est une brosse qui est vraiment très bien et qui ne va pas agresser vos cheveux par contre avant quand j'utilisais le petit peigne ou euh, la brosse à dents ce sont aussi deux instruments qui lisent bien mais euh, pour le moment j'ai décidé de ne plus les utiliser étant donné que j'ai trouvé ma brosse favorite que j'ai cherché depuis je ne vais plus les utiliser le petit peigne par exemple si j'essaie de lisser mes cheveux là maintenant devant toi tu vas te rendre compte que ça va un peu soulever quand j'essaie un peu de lisser comme ça tu te rends compte que déjà quand je lisse voilà un petit cheveu, que ça a déjà soulevé et ça ce sont des choses qui entraînent la casse Donc il faut faire très attention comme j'ai dit tout compte quand on parle de santé des cheveux crépus tout compte il ne faut rien négliger parfois ce sont les petites choses même comme les accessoires de rien du tout qu'on utilise et tout et qu'on se rend pas compte que ce sont ces accessoires là qu'on néglige qui nous cassent les cheveux le pays par contre contrairement à la brosse est moins agressif mais euh, ce n'est pas mieux que cette brosse, -ci. cette brosse pour moi reste vraiment la meilleure. Donc quand je lisse mes cheveux avec le peigne, c'est vrai, j'ai un fini aussi assez euh, satisfaisant. Mais le peigne quand je le passe, je sens déjà comment, même le simple bruit, je sens déjà un craque au niveau de mes cheveux. Et ce sont des signaux qui te montrent que le matériau qu'on utilise, le matériau que tu vas utiliser pour mettre sur tes cheveux, compte vraiment, il faut des matériaux qui sont doux au toucher. Si tu achètes un truc à mettre sur tes cheveux un peigne ou quoi que ce soit essaie d'abord de tester sur ta peau si c'est doux au toucher alors tu sais que même sur tes cheveux ça sera doux et ça ne va pas les casser un autre accessoire que je recommande d'acheter ce sont ces petits euh, comment je peux les appeler cette petite pince que j'ai tout récemment achetée, si tu regardes mes tutos, si tu regardes mes vidéos depuis un moment, tu vas te rendre compte que toutes les fois où je fais mes recettes maison, je j'arrête toujours mes cheveux en deux. Je, je fais, je vais dire, je divise mes cheveux en petites touffes et je fais des tuisses. Mais si tu regardes vraiment mes vidéos du début à la fin des vidéos recettes, tu vas te rendre compte que parfois durant l'application de mes produits, j'ai toujours des difficultés puisque quand je fais en touffe en gros, en petites touffes et tout, quand je suis en train de travailler sur un côté. L'autre côté se détache et ainsi de suite, du coup, ça m'embrouille. Ça fait parfois je suis obligée de de, de, de de tirer les cheveux par derrière, de pousser ici, pousser là. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé finalement d'acheter euh, ces petites pinces. Avant, je me disais, bon, c'est pas important et tout, ce sont les dépenses inutiles, mais je vous assure que j'ai utilisé ces pinces. Euh, on est quand on est jeudi aujourd'hui. J'ai utilisé ces pinces ce week-end dans ma routine pour laver mes cheveux. Et je vous assure qu'il y a une réelle différence. Surtout surtout pour les débutantes, les personnes qui sont encore au début dans leur aventure capillaire. C'est très important de vous chercher des pinces comme ça. Parce que quand on est au début, on est souvent très pessimiste et il faut vraiment vous faciliter la tâche avec des accessoires qui, va vous, qui ne vont pas vous faire croire en fait que le cheveu crépu, c'est un truc vraiment qui demande trop de temps. Qui est difficile donc cherchez vous ces pinces et j'insiste sur le fait que en choisissant les pinces faites en sorte que ce soit en plastique il faut éviter tout ce qui est en fer en plastique et avec des dents un peu épaisses je sais pas si vous pouvez le constater mais les dents de ces pinces sont un peu grosses il ya des pinces parfois qui sont très très petites très minuscules il faut éviter ça parce que plus c'est minuscule plus, Ça va vous tirer les cheveux. Ça vaut même pour les peignes. On le sait que le peigne le mieux recommandé pour les cheveux que puisse le peigne à grosses dents. Et la même chose vaut pour les pinces. Donc cherchez des pinces comme ça qui ont des dents assez grosses et qui n'ont pas de faire au milieu, il faut que ce soit totalement le plastique, que même s'il y a le fer, que ça se retrouve vraiment derrière sur une partie qui n'est pas directement en contact avec le cheveu, c'est important parce que ces petits fer aussi, quand tu l'appliques et tout, si tu tires avec force, ça t'arrache un cheveu. Donc voilà, il faut intégrer ça dans votre routine. Moi, depuis que j'ai ça vraiment, je confirme que ça rend la tâche beaucoup plus facile quand on fait les soins à la maison ensuite il y a le papier de cuisine le papier de cuisine qui se présente comme ça celui en plastique voilà celui en plastique pourquoi parce qu'il y a aussi le papier alu mais le papier alu je pense que c'est pas très adapté bon déjà le papier euh, de cuisine servira à quoi ça servira toujours pendant que vous faites vos recettes maison je suis très fan des recettes maison. Pour celles qui me suivent, vous le savez. Donc voilà. Et pendant mes recettes, j'utilise souvent soit des nylons pour attacher, mais surtout le papier à huile. C'est important parce que quand tu appliques, quand tu fais tes recettes maison, on le sait, le cheveu prépu, c'est un cheveu qui a besoin que le produit pénètre à l'intérieur pour pouvoir apporter plus d'efficacité. Et la meilleure façon quand tu appliques un masque et tout, c'est de mettre ce papier à huile au dessus ce papier à huile servira en fait à condenser la chaleur sur tes cheveux et à, ne, et à éviter que l'air ne passe que, que tes cheveux après avoir appliqué le produit ne soit en contact avec de l'air et comme ça la chaleur est condensée sur tes cheveux et ça fait en sorte que le produit non seulement pénètre rapidement et, et soit en fait plus efficace ça veut dire qu'il y a une plus grande pénétration du produit qui est facilitée pas ce papier parce que c'est un papier qui chauffe en fait tout ce qui est en plastique vous savez ça chauffe voilà je recommande plutôt de prendre celui en plastique parce que celui en aluminium aussi efficace mais c'est pas très pratique parce que tu vas là tu vas l'appliquer et tout pour tourner ça va se déchirer donc c'est un truc que toute naturelle doit avoir ne pensez pas que c'est banal quand vous voyez on fait des tutos et on met soit des casques chauffants moi je n'ai pas le casque chauffant je n'ai jamais utilisé donc pour le moment je me trouve bien avec ça j'aurai l'occasion peut-être à l'avenir d'utiliser un casque chauffant ensuite en parlant d'accessoires puisqu'ici on est en train d'entrer dans le printemps moi je vis en italie je sais pas de ton côté et tout si c'est déjà le printemps mais ici on entre assez vite dans le printemps et c'est le moment où généralement j'aime beaucoup jouer avec mes cheveux je me fais vraiment plaisir par rapport aux saisons comme l'hiver et l'automne. Et quand je parle de pli, ça veut dire que j'utilise beaucoup d'accessoires et tout pour mes coiffures. Donc, les accessoires que je recommande ici, ce sont des accessoires qui sont comme ça. Donc, celui-ci, c'est un chichi c'est un chichi euh, que j'ai quand je touche à vue d'oeil quand tu vois le tissu c'est un tissu qui ressemble à la soie ce n'est pas la soie je ne sais pas exactement le nom je ne sais pas si c'est le lyocèle je suis pas très forte en nom de tissu voilà aussi un autre accessoire que j'ai ça c'est un bandeau pour la tête que je mets comme ça je passe sur mes cheveux et là euh, je veux dire le, le point commun entre ces deux accessoires c'est bien évidemment le tissu je fais très attention à la qualité du tissu des accessoires que j'achète, ce n'est pas une chose banale, s'il vous plaît les filles, ce n'est pas banal. Faut pas aller, tu vois un bandeau, ça te plaît, tu prends, oh le bandeau là me plaît, tu ne cherches même pas à savoir si le tissu et tout ne va pas tirer tes cheveux, tu prends, tu mets et après tu te rends compte que tes cheveux commencent à s'arracher puis ta petite te retrouves avec les mon vieux avant l'âge. Donc faites attention. Même le fer et tout, vous voyez, c'est lisse, il n'y a pas une partie sur le fait qui est qui est divisée ou quoi que ce soit. Le tissu, quand je l'applique sur mes cheveux, c'est doux. Ça ne tire rien sur mes bords. Mes bords sont lisses, mes bords sont sur place. De même pour le chichi, le chichi ça compte parce que quand tu vas faire tes chignons, tu vas mettre et tout. Quand tu vas enlever après le chignon, si tu utilises un chichi qui a un tissu, il y a un genre de chichi là qui était fameux il y a quelques années et tout. Sur YouTube, je voyais beaucoup surtout de youtubeuses caucasiennes l'utiliser pour faire les chignons. C'est un gros turon comme ça qu'on roule sur les cheveux et ça c'était adapté à leurs cheveux les cheveux des caucasiennes n'est pas pour nos cheveux parce que ce tissu je vous assure c'est un gros chichi comme ça je pense que je vais mettre la photo ici ou là euh, je, vais, je vais te montrer ici ou là c'est un gros chichi qu'on utilisait pour faire le chignon et tourner il ne faut pas acheter ce genre de chichi ça arrache trop les cheveux ça va te faire dès que tu l'enlèves et tout, ça t'agrippe les cheveux, ça arrache. Il faut toujours, comme j'ai dit quand tu achètes, tester sur ta main. Si c'est doux sur ta main, alors c'est doux aussi sur tes cheveux. Il ne faut pas oublier cette règle. Ta main, c'est le plus bon test. dans les trucs aussi comme le coton. Le coton, on le sait, même si ça n'arrache pas les cheveux, ça va absorber l'hydratation. Donc faites attention à ça. Moi, j'utilise toujours ce type d'accessoires. En dernière position. J'ai déjà montré ça sur cette chaîne, mais la répétition, comme on dit, est la mère de la connaissance. Ce sont les bonnets en satin. Voilà mes bonnets en satin. J'ai tellement déjà utilisé ces deux bonnets, ça s'est même élargi. Je pense qu'il m'en faut d'autres. Il faut absolument avoir les bonnets en satin. Pour faire simple, j'en avais déjà parlé dans ma vidéo sur comment créer une routine capillaire. Je vais mettre ça sûrement en fin d'écran. Je t'invite à la regarder. Pour faire simple, sur les bonnets, le bonnet. Te permet de maintenir tes cheveux en place pendant le sommeil en place dans quel sens ça veut dire que quand tu dors la nuit bien sûr tu, tu n'es pas dans la même position tu changes et tout tu te tournes tu mets le pied là bas tu soulèves un pied au nord tu mets la main au sud et ta tête aussi change donc si tu ne mets pas le bonnet en satin peu importe la coiffure que tu as fait coiffure protectrice ou quoi que ce soit tu es en train de casser et d'abîmer tes cheveux, tu abîmes tes pointes, tu abîmes ta devanture. Donc le bonnet est très important, il faut toujours dormir avec ça. Voilà, je sais qu'il y a les femmes qui vont dire, oui, quand je suis couchée avec mon gars, mon gars n'aime pas ça la nuit. <rire> je sais, je peux comprendre, mais bon... Euh, même si tu ne veux pas dormir ça tout le temps vraiment il faut au moins que cinq jours sur 7 tu dormes avec ton bonnet en satin les filles c'est très important ça c'est vraiment efficace moi depuis que je me suis habituée avec le bonnet en satin non seulement mon hydratation est maintenue sur plusieurs jours parce que les coussins là les coussins qu'on a avec le coton ça absorbe l'humidité euh, et non seulement comme je dis mes cheveux sont hydratés sur plusieurs jours et ils se cassent moins donc à la fin, fin c'est moi qui gagne c'est un truc qui est vraiment important donc voilà c'est tout pour cette vidéo voilà un peu les accessoires que j'estime importants à avoir dans sa routine surtout pour les personnes qui débutent j'espère que cette vidéo t'a intéressé et si c'est le cas n'hésite pas à aimer et à me laisser un commentaire et je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo